Alors, pour nos biscottis, aujourd'hui, nous allons utiliser, voici, le mélange de farine. Ici, j'ai la farine d'amande. Normalement, la recette, c'est deux tasses de farine d'amande. Mais ici, j'ai mis une tasse et demie avec un peu de farine de coco. J'ai mis une tasse et demie parce que je voulais mettre un peu de farine de coco. J'aime ce mélange-là, amande-coco. Et ici, nous avons la gélatine de bœuf, c'est ça qui est le brun, là, une petite cuillère. Et nous avons aussi un quart de tasse de beurre. Et ça, ce sont les fruits séchés. Il faut faire attention parce que enfin, il faut mettre juste un peu. Ça, c'est les canneberges. Et que j'ai mariné dans du rhum. Nous avons ici notre sucre 0 0 calories et rétritol. Un, euh, c'est un tiers de tasse. Juste un œuf. On va mettre une petite cuillère de euh, poudre à pâte. Un peu de sel. Et au-dessus... Pour la déco, nous allons mettre ces amandes découpées. Alors, sans les tarder on va y aller. Alors, dans notre bol, ici, nous allons mettre la farine. Et du notre Et le sel, le sel, c'est... Un quart de petit gâteau. On mélange ça. On mélange avec du beurre, le beurre, l'œuf. On mélange donc avec on voilà, a le beurre, l'œuf et nos petits fruits. Ça, c'est vraiment ma petite touche parce que je voulais avoir ça, mais ça, c'est vraiment facultatif. On mélange bien toute la pâte. Nous avons donc une pâte comme ça. Ici. Donc, dans cette pâte, on va la presser ici sur notre... On presse, comme ça. Donc, donc badigeonner avec notre beurre et on va mettre au-dessus de notre savon de découper. Alors, presse aussi. Voilà, ça va bien dans la pâte. Voilà, comme on est trop fort, à 325 degrés pareil Pardon. 20 minutes 20 à 25 minutes pour un début et ça c'est comment c'est sorti du four on va laisser reposer pendant 30 minutes ensuite on va découper et on va encore remettre au four en baissant euh, la température à 250 degrés Fahrenheit pour que ça soit bien croustillant et c'est magnifique alors on va couper maintenant en 14 tranches. Donc, je vais couper 7. Au milieu, ça fera 14 tranches. Et on va remettre au four à 250 degrés par pendant 15 minutes. Donc, voilà, ça a bien découpé. C'est déjà bien doré. Hein? Donc la euh, recette dit de remettre 15 minutes au four. 250 degrés Fahrenheit, c'est ça qu'on va faire. Ça vient de sortir du four. Bon, on va les disposer. On va laisser encore se refroidir, pour que ça ça soit très durcif mais c'est déjà pratiquement croustillant donc voilà mmh, mmh, mmh. Mmh, mmh.